La joie n'est pas un événement rare. Ce n'est pas un exploit ou un accomplissement. Ça devrait être l'ambiance naturelle de votre vie. Quand vous restez joyeux, votre vie toute entière est une fête. N'économisez pas votre joie. Vous n'allez pas vous tordre de rire dans votre tombe. Toutes les personnes qui ont économisé leur joie tout au long de leur vie... Je suis allé au cimetière pour vérifier. Je n'y ai jamais entendu de rire, croyez-moi. Lorsque vous vous réveillez le matin, la première chose que vous devriez faire, c'est sourire. Depuis que vous êtes allé au lit la veille, presque un million de personnes sont mortes. Mais vous êtes en vie et réveillé. Alors souriez, puis regardez autour de vous. Tant de gens ont perdu un être cher aujourd'hui. Tous ceux qui vous sont chers sont en vie aujourd'hui. Waouh C'est une journée formidable Ce matin, avez-vous remarqué que le soleil s'est merveilleusement bien levé Les fleurs ont fleuri. Aucune étoile n'est tombée. Tout fonctionne très bien. Tout est en ordre. Tout le cosmos fonctionne à merveille aujourd'hui, mais juste une mauvaise pensée s'insinue dans votre tête et c'est une mauvaise journée. La souffrance a lieu essentiellement parce que la plupart des êtres humains ont perdu toute perspective sur ce qu'est la vie. Leur réalité psychologique est devenue beaucoup plus importante que le processus existentiel. Vous avez rendu cette création insignifiante plus grande que cette magnifique création qui est là. Ce que vous appelez ma vie est un événement bref, et c'est une minuscule poussière dans cet univers. Rien que pour ça, ne vous en sortez-vous pas merveilleusement bien Prenez juste cinq minutes chaque jour. perspective. smile face Remettez les choses en perspective, un sourire va envahir votre visage à coup sûr. La science moderne vous prouve que l'existence tout entière est juste une réverbération. Là où il y a une réverbération, il y a forcément un son. Donc l'existence tout entière est son.